Salut tout! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur. sur, sur, sur, sur, sur. Ce jeu dont j'ai oublié le nom, EU4, European Size 4. On est toujours dans notre partie avec les Ottomans. On a énormément avancé sur la Russie par rapport aux objectifs que j'aurais voulu faire au début. Euh, moins sur l'Europe. Mais en même temps, ça fait une belle frontière. Et, et si jamais ça nous évite d'avoir de l'expansion agressive trop haute avec la Pologne, ça vaut sûrement la peine. Oh! La Scandinavie, je, je pense qu'elle a perdu et qu'elle a dû recéder des provinces à la Moscovie. Parce que ça a été sûrement des provinces légitimes. Euh, D'accord. Bah, ça veut dire que potentiellement c'est moi qui les prendrai. Potentiellement c'est la Pologne. Les dés sont à nouveau. Enfin, les, les possibilités sont à nouveau ouvertes pour euh, qui va prendre les provinces de la Moscovie pas des provinces qui les grossissent beaucoup mais euh, la Transoxiane a fait la paix blanche avec la Moscovie parce qu'ils n'avaient pas le score de guerre qu'il faut en vrai j'aurais préféré qu'ils gagnent maintenant que la Moscovie a gardé ses provinces c'est plus simple de prendre les provinces de la Moscovie quand elles sont toutes dans un même coin je trouve après je garde un bonhomme de chaque côté et, et leur Compte est réglé, mais bon. Peut-être juste une histoire de... De... Bon. Ça me paraissait plus compliqué. Peut-être que je me l'air. Hop. Hop. Avançons. Il y a un fort, là, quand même. Dans une province à 3 devs. connu pour être dans les régions d'ordre des steppes. Alors, le Bengale perd ses deux guerres, une beaucoup plus que l'autre. Et j'ai refusé l'accès vers la capitale. Eh, eh, eh. Combien de provinces avons-nous 550. Doit ou être -Sure doit en avoir pas mal. Faut que je l'annexe quand ça me coûtera... Quand... Euh, je pense quand j'aurai la tech... Euh, la tech... Qui permet de faire des guerres sans avoir à payer de points diplomatiques pour les faire des revendications. Voilà. Et du coup, j'aurai plus de points diplomatiques pour plein d'autres trucs. J'avais les Bourriates à attaquer aussi. Ils ont commencé cette colonie là, je leur prendrai bien. Bouriat, à Kala, c'est toujours les mêmes bonhommes. En guerre contre les Zoirates. Bouyat. Ou alors j'attaque les Zoirat en profitant qu'ils soient plus protégés par la Transoxiane. Non en vrai on va attaquer les Bourriates. Euh. Les Bourriates ne sont pas le Bengale. Non, c'est pas le Bengale, c'est chez qui Non, les Mongyang, Même si de loin leur drapeau ressemble beaucoup. Au moins quand j'ai commencé les revendications, mais quand je voyais ça, je me disais, tiens, ça va être le drapeau Bourriate. Et pas du tout, figurez-vous. La Transoxiane perd très vite. Faites temps de me céder des provinces. Ah, j'envisageais de potentiellement en vassaliser un dans le nord. J'ai pas les relations diplomatiques, mais les Oirats, je pense que j'ai provinces à eux aussi. Il ouais, n'y a pas de, de bonne option. Si, peut-être les Manchous, parce qu'ils ont beaucoup de claims. J'ai pas de territoire à eux, mais ils sont trop gros. Il faudrait qu'ils perdent d'autres guerres contre la Corée ou, ou les voisins là-bas. demander à la course armée d'avancer c'est fou comme la transoxène s'est beaucoup décalé par rapport à ce territoire de base et ça risque de continuer sauf si je me décide à prendre les provinces ouais ce serait plus utile que je prenne les provinces toutes petites euh, de ce côté là, ça, là elle est... ouais elle est toute petite Quand on va la prendre, ça nous fera un fort dans le coin On a vraiment pas beaucoup et j'en ai jamais construit ouais grosso modo on a gagné guerre euh, peut-être attendre euh, septembre je sais pas ce que je vais pouvoir demander Notre future colonie qui sera placée là-bas, par exemple. Ragus a la seule vraie foi. Eucalia. Ils ont encore beaucoup d'armées, c'est probablement pour ça qu'ils se considèrent comme forts encore. Pardon du prestige, je leur, je leur gagnerai bien assez vite. Hop, où vont-ils par là. Je ne sais pas combien de provinces ils vont traverser. Euh, on a 99% de score de guerre, hein, sinon. Voilà, province arctique. Par là. 88. Ça, c'est une grosse province, paraît-il. Il, euh, il n'y a pas une petite qui fait que je peux en prendre deux. Si, par exemple, celle-là. Et là, il s'ignorait pas. Si je pense cette petite, il n'y a que cette petite-là qui va avec. Hein. Toutes les autres, elles sont plus développées. Euh... Eh bien, on va continuer la, la guerre euh, trois jours, euh, si ça suffit pour les convaincre. On a fait beaucoup de découvertes. Ah il y a le fameux bug que je vois pas. Oh ils ont pris métier là. Oh. Non j'ai pas lu. J'ai cliqué dessus mais j'ai pas lu. Un réformateur militaire remplacé par... Euh, comment on voit quel type il est Un Grand capitaine. Grand capitaine il permet d'avoir une grande armée pour pas cher Grand capitaine il vous permet d'avoir une grande armée pour pas cher Ils vont où là Là-bas direct, ok Ah on les attrape pas J'aurais pu aller directement sur cette province là Euh... Légalisme Bon la Transoxiane Vous abusez, vous en êtes conscient au moins Cinq ans. Ah, ils sont passés en rouge. J'ai l'impression que c'est leur territoire, mais c'est à moi en fait. C'est une blague Bataille en cours. Où ça Là-bas. Ah, vous aimez massacrer mes petits groupes, hein Je le prends mal, sachez-le. Pour la peine, vous allez prendre une guerre à 100%. J'ai lancé. Je sais pas si je peux leur faire perdre des points de stab. Euh, du fait qu'ils aient vraiment pas beaucoup de, de score en euh, leur faveur. Hmm. C'est quelle petite armée que j'ai envoyée Celle-là. Voilà, finalement. Hop, voilà. Vous vouliez prolonger la guerre c'est prolongé, j'espère que ça vous plaît. Bourriade, j'ai de quoi faire une revendication. On va enchaîner. Je pourrais attaquer les Oirates aussi. Mais je dois pas avoir de claim. Lui, je pense pas qu'il y ait plusieurs provinces où on soit en contact. S'il y en a deux. Oh, elle est très développée celle-là. Bon. Je voulais m'attaquer au Vigia Nagara aussi Peut-être une autre fois J'ai qui en rival Est-ce que j'ai encore des rivaux Je crois que c'est Pologne et apparemment ça suffit, je peux toujours les avoir Profitons qu'on soit vraiment dans ce coin perdu pour nous attaquer. au et au bout de rate et euh, tout ce qui finit en rate, plus des Kala, euh, ils finissent pas en rate. Séparatistes yéménites chez mon vassal, pas très surpris. Kafa, euh, recommençons le réseau d'espionnage. Petit pays facile à prendre. Alors.. Ouais bah les les même, looks même pas et puis on s'en fiche. On s'en fiche. Oh, a beaucoup perdu, même sur Togourt. Mais maintenant il a des séparatistes. Ah ils ont pris cette province-là à l'Espagne. Ah, ça c'est vraiment pas cool, voyez-vous. On quand même améliorer nos relations, mais c'est une province que j'ai revendiquée. Et non, j'ai besoin pour pouvoir aller revendiquer Alger J'ai pas besoin d'Alger mais. Là il y a j'espère plus d'agitation Assurons-nous-en Complètement Faut que je fasse des revendications Sur Sakala aussi Province facile à prendre En Afrique Celle est très grosse mais toutes les autres euh, M'intéressent Pas du tout d'armée dans le coin En revanche j'ai des bateaux Donc profitons-en Là j'ai deux armées là deux armées, de... une qui est un peu trop grosse pour la, la flotte de bateaux que j'ai mais sur le principe c'est bien euh, vous allez vous voir du côté du via Shna ouais, lui il va vers euh... Les c'est bien ça. S'ils commence une autre colonie, on les en empêchera. Je vais récupérer leur territoire et c'est tout. Allez, oublions notre réseau sur Mongyang. Ah bah, finalement, j'ai bien fait de garder du monde sur cette côte. Et ça donne instabilité, ils ont toujours beaucoup de soucis. Donner des provinces à mes vassaux, euh, ça implique quand même beaucoup de rébellions. Euh, fortification locale, c'est un niveau 2, on va pas se casser la tête pour un niveau 2. Franchement, refuser la transoxiane, vous ne passez toujours pas chez moi. Est-ce que je peux les avertir Les empêcher de grossir Envoyer un avertissement. Hop. Ah, je voulais déclarer la guerre, c'est pas grave, on attend encore un mois. Bosna, province euh, légitime. Trébine. Probablement des provinces si coptes que j'ai pas mis en truc commercial. Je dois plus pouvoir les convertir. Il y a des coptes Ah, c'est Erinzan. c'est par là que je peux convertir. Euh, refuser, je regarde à chaque fois un peu sur contre qui ils sont en guerre, puis après je refuse. Ah, lui, euh, ça sent le. disparition, moi. Euh, défense locale. Allez. Fini derrière les bouillirates. En plus, il y a. personne. Enfin, en plus, l'autre vient pas les aider. Oh, ils ont siégé leur capitale, je vais pas pouvoir faire beaucoup de points facilement. Donc envoyons déjà une moitié d'armée par là. Et ensuite, répartissons-nous sur les quelques provinces restantes des Oumane. Vous allez avoir plus de boulot que prévu. Ou alors j'emploie cette armée-là. Oh, ça fait longtemps qu'ils ont des omanais. ils devraient les tolérer. L'astuce de guerre sur expansion, intolérance. Unité religieuse pas très haute. Oh, plein de malus. pas d'autres euh, territoires turcs faciles à développer là par exemple là pourquoi pas là je pourrais prendre euh, un nouvel ensemble de doctrines sinon ce serait intéressant ah, le fort est tombé donc j'ai bien fait d'envoyer une autre armée Bon aller l'Espagne C'est suffisamment amélioré comme relation. Où est mon colonisateur Je peux pas l'envoyer. Forcément, une partie quelque part. Oh, il y a encore une colonie. Là, peut-être Non. What Où est-il J'en ai bien un. On va le trouver là, dans cet euh, onglet-là. 15% à Bayara. Ouais, ah, mais c'est fini. Peut-être le temps que le mois passe. Ouais, sûrement. Alors, on va continuer par là. Non, par là plutôt. On cette province-là aussi. Vous allez là. là. Euh, Sur expansion de 0, Peut-être parce que c'est des territoires coloniaux pour moi. Bah, c'est cadeau alors. Enfin. Lui, il a plus d'alliés, je crois. Par contre, Oirat, je suis pas sûr. Il est juste garanti par la Transoxiane, parce que déjà beaucoup. Mais ce qui sera pas suffisant pour survivre. Non je peux juste m'attaquer au Manchous. Alors.. Non, gardons l'ignorance, la tranquillité. Plein de provinces qui sont légèrement rebelles. Et dont j'ai pas intérêt qu'elle reste longtemps. Moscovie. Je vous garde sous le coude. Tougourt. J'ai plus de raison de guerre. Fabriquons-en une. Mais j'étais en train d'en faire une sur CAFA aussi. Non, ça, ça va continuer. Reviens à côté, CAFA, toi. les conversions activement là je fais les provinces euh, de toute religion alors plutôt que la tech militaire prenons une doctrine militaire aristocratique ça me permet d'avoir un diplomate plus un commandant c'est pas super utile Coût des tech militaires, combativité ça c'est assez inutile l évolution mentuelle de l'autonomie plus de réserve. Moins de déclin. Ça c'est très utile par contre. Valeur du siège du commandant. Et point des Ouméas. On va prendre ça. La Hongrie. Il y a des provinces sunnites qu'elle n'a jamais converties. C'est pas pour me déplaire. Euh, J'ai une armée là-bas. On va l'envoyer près de Kafa. Et partez en bateau jusque là-bas. Faut juste des revendications. Faut que je relance une guerre, sinon j'aurai rien à faire pendant un moment. Euh, 13. J'ai vraiment des généros super forts. Je pense que c'est beaucoup lié à ma tradition terrestre qui est vraiment exceptionnelle. Et elle-même est liée au fait que j'ai fait des combats à peu près tout le temps. Pendant la partie. Alors, on va s'en prendre à Kafa tout de suite. Ouh là. Ils y vont pas légèrement avec la production eux. plus vraiment besoin de sous, mais si j'en avais besoin, je créerais cet état. C'est l'état de Kafa, 15 du cas par mois. Pouf. Mince, j'ai encore une trêve euh, pendant longtemps en plus. Ça sert à rien que je masse mes troupes. Yémen, c'est pareil. Là, faudrait que je fasse une colonie. Où en est mon colonisateur on va dédier 3 soldats 3000 hommes plutôt Il est arrivé à Berizov sont là un jour Un mois plutôt Rappelez Bateau finalement Tu reviens là Parce Ils sont encore des rebelles envoyé pouvoir réattaquer Kafa tout de suite, visiblement c'est pas possible. Alors, eux ils ont des, sou des soucis, c'est pas grave, on va réattaquer dans ce coin là. regarde ça avance, Kalas garantie par la Corée, ça suffira pas à les protéger, ça va me décourager un peu, mais pas suffisamment. Et sinon, faut vraiment que je m'attaque me... je au Mongyang. Mais après le Vigia Nagara, probablement. J'ai une revendication d'ailleurs, je pourrais attaquer tout de suite. Tout de suite dans 60 jours, finalement. Ah, ils ont toujours besoin d'aide. La Hongrie. Les Français qui Non, ils n'ont pas le passage chez moi. Je me suis demandé un instant. Bell bah, ont bougé et ils sont morts Sinon je fais une revendication sur eux ou alors on est dans le coin après tout je m'attaque au Via... Via... Via... Ah. Il suffit que j'envoie des troupes. J'espère qu'ils ont disparu les Oirats. Non, toujours pas. Ils sont occupés par les Oirats, mais euh, les... Ah, faut que je leur donne le libre passage peut-être. Qu'ils aillent finir cette guerre. Non, ils veulent pas. Ça m'a l'air au point mort, mais ça se trouve ils se battent. D'ailleurs, j'ai bientôt une raison d'attaquer les Oirats. Non, je m'en prends à eux, ils sont allés à deux petits pays, et puis c'est tout. Euh, faudrait juste peut-être que les bateaux arrivent, parce que j'ai confiance en ma, ma flotte, mais pas, pas au point de la faire euh... <rire> voyager comme ça. Allez directement là, hop, on déclare la guerre. Goa à êtes parti vous êtes parti par là il a pas des forts euh, non sans hommes je regarde pas s'il y a un fort en fait je regarde si jamais il y, a... y a une forteresse non on dirait pas si il y en a là par exemple Vous allez d'attendre un mois pour tous les voir oh, oh, on arrive un peu tôt là ça va j'ai juste écrabouillé une armée et eux, ils arrivent en marche forcée et ils perdent et j'ai une autre armée qui va arriver le plus vite possible ce qui m'attaque encore là l'autre armée a quand même aidé fort 169 hommes hein. Si il y a quand même un peu de bon, c'est pas grave on a tous battu, un après les autres. Ça augure rien de bon pour eux et tout bon pour moi. Alors, jus de citron. Buvant du jus de citron, c'est bon pour la santé. En plus, c'est ça. Hein. La santé des marins. Si j'attaquais l'oïrate maintenant, la transoxène viendrait. Ça ne m'effraie pas beaucoup. Mais quand même un peu euh... Ah on pourrait leur réclamer De la puissance commerciale Après ils sont dans un nœud tellement perdu Peut-être que le ça me servirait d'avoir de la puissance Je pourrais la réclamer par contre à l'Afghanistan Non parce qu'ils me détestent beaucoup trop Dong Non faudrait qu'ils m'aiment bien en fait Il n'y a pas beaucoup de pays qui m'aiment bien euh... va Constituer un réseau d'espionnage. Le prix du coton évolue. J'en ai de plus en plus, c'est une bonne nouvelle pour moi. Oh, on leur tombe dessus, ok. Ah, il une armée qui a réussi à se refiler. Fin d'un siège. Il reste leur euh, capitale et après... Après, il peut, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe là-bas ça ça tombe on va commencer à s'étaler c'est une guerre très rapide, beaucoup plus rapide que ce que j'imaginais je pensais qu'il ne résisterait plus il faut absolument prendre des provinces vite alors donnons une fois que j'ai la capitale euh, et les décisions sont hein. là j'espère tout du moins ah, ils sont en train de reconvertir euh, l'hindouisme, les dernières provinces euh, chiites. On a une armée de ce côté-là, mais ils passeront probablement pas là. J'ai rien dit, mais voilà qui traverse. <rire> Ça... C'était un mauvais plan pour eux. Ah, ils ont une deuxième armée. Les séparatistes en chat. Mon colon doit être arrivé. Tout à fait. Employons-nous à... Ah. Oh, la province la plus australe possible. La plus... australe. Je sais pas si... Non, pas vraiment. La plus au nord que je cherche C'est la plus La plus à l'est Bon là c'est peut-être le moment de faire la paire On leur a mis la misère Un nombre incroyable de fois Donc je veux cette province là Et après, après euh... Si j'ai la côte c'est mieux Peut-être la côte de l'autre côté, ça monte très vite. Demandons ça, c'est bien. Voilà, on a à nouveau de la surexpansion, c'est ce que je voulais. Rassemblons nos hommes. Peut-être que Pamani sera le. Allez à Transoxiane. Le suivant dans ce secteur. J'ai toujours pas fini les même Par contre j'ai fini Togourt. Je sais pas si j'ai des indications sur eux par contre. Non, toujours pas. Faut que j'en fasse, j'en ferai une sur une province riche. Et après je demanderai tout le. tout le désert. Plus la province riche probablement. Cafa, enfin, il y a encore beaucoup de marge Oui, beaucoup, beaucoup euh, Garder des soldats en Inde Ça m'a l'air intéressant On va pas Laisser Partisans du prétendant Faire quoi que ce soit Je me demande si ils n'ont pas trop la Hongrie De lassitude de guerre ça se voit dans l'agitation des provinces. Non. C'est quand même dur. Allez, casser leur front. Ouais, C'est passé. Euh, C'est les rebelles qui ne meurent jamais, ceux-là. Hop, ils sont morts quand même. Je pourrais déclencher une méga guerre de ce côté-là. Mais ils sont tellement nombreux que j'ose pas. Moscovie, c'est peut-être fini Toujours pas. A <rire> chaque fois, j'oublie très très vite euh, qui je peux attaquer et qui je ne peux pas attaquer. Euh, je les ai attaqués récemment, maintenant je m'en souviens. On pourrait faire des colonies maintenant, ici. On va euh, utiliser les bateaux. Transférer d'autres armées à côté de Sakala. Et ce sera ma prochaine euh, guerre. D'ailleurs, on va peut-être. Ou Tougourt. Tougourt, il faut que je fasse. Euh... What oh, J'ai déjà un réseau d'espionnage sur Tougourt, j'avais pas fait gaffe. Ça la rapporte énormément. Par quelques 14 de dev. Ok, alors finalement, toujours euh, tout ça premier dans l'ordre de focus. On peut envoyer une armée d'ici, en n'en laissant que 3 mais elle va prendre un, un temps vraiment super loin avant d'arriver On peut peut-être faire les deux guerres en même temps les deux paix à euh, des moments séparés. Il y aurait la Transoxiane si je fais ça. Là, il y aurait la Corée. Et Caradel. Caradel, je pourrais leur prendre des provinces. Oh, ça va, il me reste 120 ans. J'ai l'impression de ne pas avancer vite, mais en même temps, le temps n'avance pas vite, donc... Euh... Ça contrebalance complètement. On plus tellement de retard sur les techs. J'en avais accumulé pas mal. Ah non, ici si je sais que cette province là elle est pas prise. Euh, Peut-être qu'on fait deux revendications soyons fous jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au trognon j'ai un diplomate de libre c'est précieux les diplomates quand on a un empire grand comme moi servons nous en sur des lits allez sur des lits on pourrait aussi m'attaquer à Gujarat et les achever, mais ils ont des plus grosses provinces. Enfin ils ont une grosse province. Euh deux en corruption c'est beaucoup. Maximisons nos ma chances d'avoir deux niveau 3. Oh non, Régence. Oh. Eh bien, on verra ce qu'on fait pour le prochain épisode.